La semaine prochaine, nous allons commémorer le 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie le 6 juin. Nous aurons pour le Royaume-Uni la présence de Sa Majesté la Reine, Son Altesse Royale, le Duc d'Edimbourg, aussi euh, pour beaucoup de commémorations en Normandie, euh, Son Altesse Royale, le Prince de Galles et le Duchesse de Cornouailles, et plus brièvement, euh, le duc de Cambridge, le prince William, et la duchesse de Cambridge. Pour le Royaume-Uni, c'est un moment extrêmement important. D'idée, c'était une aventure militaire extraordinaire. Les militaires disent que c'est l'opération la plus compliquée de faire une opération amphibie contre une côte défendue par un ennemi avec des défenses préparées sur quatre ou cinq ans. D'idée voyait une concentration absolument exceptionnelle de puissance militaire. Il devait à la fois faire un assaut des défenses sur la côte normande, s'établir et puis lancer la libération de la Normandie et finalement de la France. Le 6 juin, nous allons commémorer bien sûr le courage et le sacrifice des soldats de toutes tous les armées engagées, aussi les sacrifices des civils français. Nous sommes très conscients que 15 000 français étaient tués par les bombardements, par l'action militaire, avant la libération et encore 20 000 pendant la libération de Normandie. La Normandie a payé un prix lourd. Et nous avons un devoir d'expliquer à la jeune génération pourquoi ces événements d'il y a 70 ans sont toujours pertinents et de l'actualité. C'était une alliance énorme contre la tyrannie et pour promouvoir la liberté de la France et de l'Europe et la démocratie. Une vie meilleure pour la génération qui suivait. C'est pour cela qu'on a un devoir de mémoire et de transmission de ce message à la jeune génération. En plus des vétérans, et nous aurons du côté britannique 650 vétérans, nous aurons des jeunes, ça c'est très important et ce sera le devoir des hommes politiques, des chefs d'État, de communiquer aux jeunes l'importance de ces événements. Nous aurons la chance d'avoir Sa Majesté la Reine et le Duc d'Adimbourg aussi pour une visite d'État en France avant et après les commémorations en normandie et la semaine prochaine je vais vous décrire un peu plus en détail leur visite à paris et ce que nous faisons en l'ambassade pour s'assurer que sa visite passe avec un grand succès